pas fait pas combat. le combat. combat. combat. Un seul homme, une seule femme pour marcher. Ce bandit a gros camouf dans 29 mois, l'Islam en fait sauté. Et c'est ça que je vais éviter d'entendre qui quantité de monde qui met ensemble et qui comploté tout pour détruire Jovenel Jean Téconnel, e 6 à 7 juillet passé. Ya. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ou sous Sofia TV 83. Tout dépend de qui côté a clair ou pas tendez Et puis regardez la vidéo ça. Donc, un plaisir pour nous informer. Vous voyez là pourquoi aller. Mais nouvelle là, dans bon gentil Maman. Finalement, pas de maladie, pas de mort, mais quand grave, je vous La moi Moïse. Passé tant qu'on l'est à la poste et je ne j'ai dit la et commence à énumérer qui quantité moun qui t'étouille même si yon quantité la l'année qui déjà en bas l'autre qui est extradé dans le pays Etats-Unis avec l'autre moun tout cabretier tête ou ta coupons spilat yon pa konané fois ça c'est 13 moun jovenel te gen sou lis pou l'alremet FBI ne drogue drog exam et puis kabay bandit l'argent en d'un pays à j'ai dit à l'éclaté pepa ici parole la moun ki qui dit ki kide ou abdehonnête sa kete la tout le brèche le marché et faut que yo joue une justice ou Jovenel. Même détail information en vidéo ça. Moi c'est zitandé qui s'est capté dans un canarin et yo fait qu'on tout si on y connaît qui en contact avec qui bandit canarin yo et c'est eux même qui met ensemble pour faire tout mal nous connait notre pays. En pile nouvelle à côté c'est beaucoup de gens là sous ce certificat ouverdois. Si vous pouvez faire ça bien avant avant aller sous jouer nous pour la première fois à ensemble, Marvin une vidéo on a posté sur chaîne là à visionner la canaux sans grattez. Mais liste non que le président Jovenel Moïse pas de mettez dehors. Mais liste non-muns qui capcrase ka, le pays. Mais liste non que nous-mêmes pour nous revendiquer mettez au dehors le pays. Mais liste non-muns qui le monopole haïtien l'armée. Que le président Jovenel Moïse te dit, faites peur nous. Mais liste non-muns qui mettez armes dans chaque coin pays qui est une institution, côté qui a toujours mis des commissaires, qui a toujours des inspecteurs, c'est par rapport à Mounsayot, il y yo a un groupe d'inspecteurs qui a placé, qui a détruit le peuple haïtien. Et c'est les Mounsayot tout, qui fait président, éliminer le président, chaque monde qui vient pour parler pour le pays, c'est Mounsayot qui mettait un inspecteur, ou bien qui mettait un commissaire mettez mandat derrière moun, moun, de moun, moun ki e de yon, yo même yo toujours yo toujours mettez moun veye met pour, pour yo il y a des moun pour veye pour yo chaque moun qui veut il pays yo même pour yo qu'on met un commissaire pour mettre mandat derrière elle pour yo mettre un commissaire directement pour capable faire une action pour yo mais l'isno moun yo nous mettre pour créer nous mesdames messieurs l'isno moun que Bob pas le bay là c'est l'isno moun ça yo qui met pays là ça que au veut Haïti c'est pour yo lié et c'est même Mounsayo qui a assassiné le président, qui a éliminé le président, qui a mis le président, qui a gagné contrôle avec, avec Mme Lalim, avec les ambassadeurs directement Canada et si pays. Mais l'islam Mounsayo, Mme Femsem, écrit-nous. Elle a parlé avec nous. Elle a dit, nous, pour qui ça Haïti comme ça mais pour nous capables de non familles, que le président Jovenel Moïse n'a pas de sortir. Liste nous compte combien, combien de mounes qui fait plus que 13 à 14 millions d'habitants souffrir. On nous compte combien de familles de pays qui est qu nous capable de débarrasser de eux Combien de familles ont des pays qui ont des armes pour être capables de faire un monopole de pays? En nous regardons, s'il vous plaît, écris-nous. Yo, yo e la famille, c'est la même qui est dans le pays et qui est nous même, l'international, La internationale, nous ne pouvons pas tourner Haïti. Depuis nous quitter c'est une question de quitter net. Ou pas que dans le pays encore. Ou qui ou est net ou pas qu'il est dans la fête. Mais, mais les listes sont assassins. Yo, les listes sont vampires. Yo. Nous avons cherché le diable d'Haïti. Et pas diable là, nous avons cherché. Nous avons cherché qui est ce qui est le diable d'Haïti. Mais les listes sont les gens qui détruisent, qui ne sont pas d'accord pour nous-mêmes pour nous, nous tourner en Haïti. Yon dou yap met insécurité pour yon pronti monopole, ko pa ka touche. Pour yon iso. Izo. Tade bien, map mande nou. An nou ekri nou famille sa yo. Moun ki kembe peyi ya. Moun ki arme jenyo, pour yon kapap stilge monopole peyi Personne pas qu'à rentrer pas à se paillot, si vous pas passez pas yo si ça pas yo metto et ces chaînes ça nous veut casser ces chaînes ça nous veut casser à côté que une justice capable de remédier nèg de à l'ordre côté que l'état pays nous supposé monter et camper devant nèg ça yo que c'est pas yo pour mettre le et c'est là nous des forces nous-mêmes qui dans international c'est là qu'on cherche force nous-mêmes qui est international l'international. Présentement, c'est le groupe de qui chita avec le groupe de qui rentre dans le cerveau pour peuple puissent quitter le pays. Pour Il y a fait affaire avec les États-Unis pour que les États-Unis prennent une portion le Canada prenne une portion la France prenne une portion de pal, et même ils prennent une portion de pal sur la masse. Réveillez-nous réveillez nous. Mais groupes groupe de famille, qui nous détruit nous. Mais groupe de famille, qui t'a supposé nous mettre 10 fesses nous. Mais groupe de famille, pour nous faire la finir avec nous. Mais yo, groupe de famille, yo, Vous rentrez vous pile, mercenaires arabes, Syriens, libanais, en deux pays. C'est vous même qui fait. Vous avez pile là nous même là. Ça ne pas déranger nous, nous tous nous voulons quitter le pays. Hein Mais il faut que nous connaissions qui est un pays ennemi. Hein nous ne pouvons pas nos nous mentir. Nous ne pouvons pas nos nous mentir. Ce n'est pas ça qui intéresse nous. Moi, mesdames et messieurs, combien, combien de familles qui sont en face en fait, de pays? Est-ce que vous avez comment nous lâche? Est-ce que nous nous lâche? Combien familles qui campent devant 12 à 13 millions d'habitants Cap détruits et plus que 5 millions dans pays étranger. M'a remettil pour nous-mêmes pour nous, nous compter combien familles. Nous gagnons 13 familles. 13 personnes. 13 moun en d'un pays. 13 millions qui ont 13 millions à 5 millions à l'échelle internationale. kap nous nou partie qui te pays, pas d'eau, pour nous même, pour yo pauvres pays. Pour qui ça Parce que nous-mêmes, nous avons nous décidé de battre contre la France. Et puis, les Kounyalais-mêmes, ils pour venir faire ça. Pour venir prendre monopole au pays d'Haïti. Changement. Nous ne connaissons pas tout le monde qui veut le changement. Nous avons parlé de quantité ainsi qualité. Nous connaissons tout le monde qui a frappe. Nous connaissons tout le monde qui a joué. Mais... Nous avons bataille, yon bataille, yon bataille. Sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le pays pour nous comment vous mettez un pays, qui nous a fait avec le pays, et comment vous allons courir derrière nous sans plus tarder avec nous. Yves Juste. Yves Juste, comment vous Bonsoir, PDG, bonsoir John. Bonsoir, Madame Sarah, qui a nous à distance, et bonsoir avec chagrin fidèle, auditeur, auditrice, bonsoir John TV à travers le monde. -Lan. Parti politique, l'ordre démocratique. Notre cadre, il y de côté que vous demandez avec responsable au PCA qui dit donc Renan et Douville pour prendre toute disposition pour capable gérer question insécurité sécurité dans le pays. Équipe Ariel Henry qui l'a, il y a toujours besoin d'insécurité pour le capable continuer à faire plus de temps dans pouvoir, malgré que le pas réglé à rien à tête l'État. Ancien sénateur, j'ai Sénatus, quoi c'est OPC qui peut gérer la question sécurité à nos pays à, parce que c'est seulement OPC qui a un mandat de 6 ans en que la population a fait confiance. Dans ce sens, le sénateur sénateur mandé avec responsable OPC pour prendre responsabilité au, par rapport avec la que la population a prises dernier temps. Nous continuons avec la parenthèse actualité, à, Si Avant hier, il y a la couru à la conférence. Pour le dire que lui-même, lui paye ULCC, lui parle de ULCC, lui parle de, de question sec, et de ULCC mettez Yurila Totsu tout le côté que, ULCC fait qu'on est dans neuf chèques que maman la volé, il y a 8 chèques qui a déposé sous compte principal Yurila Totsu. Et ULCC, tellement il preuve, ULCC n'y numéro compte Yurila Totsu, quand déposé comme ça, dans son bank Numéro de la 40 60 01 637. C'est sous numéro de ça. vous l'entendez déposer 8, 9 chèques que maman été volé pour l'IA. 9e chèque, vous l'entendez prendre, vous l'entendez déposer sous national nationale sécurité SA, qui a parlé toujours. Vous dit que 9e chèque là, vous l'entendez déposer sous compagnie sécurité là qui est nationale Sécurité FA, <F1> <t 'en> nous compte, Julian, déposé comme ça, c'est 90 611 14. Okay. Baga la red. Yo faire Yuri la tortue fait un petit vidéo je vais payer. Moun qui t'a parlé de mouvement. Comment elle te fait ça juste parce que vous avez fait un peu de temps? Comment, toi tu te dis que tu fait avec un chèque comme ça, comme ULCC, tu as demandé Oh, tu fait vidéo, il dit que le payer, il va donner un goutte, il te l'a épaule. Et bien, je dis, ULCC, il y Non seulement ULCC, tu numéro, compte en banque, numéro compte en banque, personnel, déposé. numéro, il Compagnie sécurité, là, dessus, déposer 9e chèque là. Ça veut si eh dire que dit, si c'est pour rapport, c'est moi qui ai nous même, c'est moi qui faire enquête, eh bien, négocier dans Je je dire que l'IRT pour la justice haïtienne décider sous son ça. Et c'est pour une raison de dire que nous ne pouvons pas quoi, LCC peut entrer dans la logique, persécuter les gens, dans la question politique. Nous ne pouvons pas quoi, que chaque anne Joseph, qui sont techniciens, qui sont avocats de carrière, pour l'entrée entrer dans la logique ça. Et bien, je dis, vous Toutes, nous sommes tous les nous tous les deux, nous sommes compte en banque vous sommes tous les deux, nous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous de deux, nous sommes avec les deux, ça les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes les les les Ok Il okay. n'y a pas même un bon tennis dans le pied, c'est vrai. Mais, qui a-t-il dit à propos de la vidéo ça, est juste qui a regardé là Effectivement, Jacques-Yves, la vidéo la vidéo ça, ce qui regardé là, c'est dans le que la vidéo ça a passé. Ou là, comment vous voulez dire Les talibans du canaran? Et pour les the talibans, vous trouvez qui s'allez dire directement. C'est même adjectif de délicant. C'est clair. Je dis là, l'argent la que nous avons exposé là, ensemble de boissons que nous avons exposées à là, c'est pour nous trouver le volume qu'on fait dans l'insécurité. C'est pour nous trouver volume de l'argent, nous avons décaissé dans les kidnappé dans la jaque, se, si lege, si lege, ki zone. Je dis là, les clair. Tandis bien, vous dit que vidéo. pour eux. pour vous vous vous avez dit que vous dit là les et moi, où elle est là? Magistrat n'a pas e, de gorgou là, nous y'a la janamé nous là. Pour nous trouvez dit clairement que, côté autorité concernée, dans la question de kidnapping, dans la question de sécurité, quand vous avez un pays. Et, gardez pour vous, ensemble de boissons qui nous menent, ces boissons qui vont extrêmement cher, ça qui nous menent, et gardez pour vous, pendant le pays, il y a des problèmes d'eau là, américains, pendant le pays, chaque jour bon dieu mettez l'argent américain volume l'argent américain nèg yo gen nan mé yo à fait yo mettez à exposer l'argent ou c'est là dit pour question certains monde qui a demandé faut guerre qui fait pour les yo ta gagne bagaille comme ça pour n'est déjà entrés dans bandi parce que ta gagne aucune réinsession ou ca faire avec les nèg qui compte 40 50 60 dollars Américains. D'ailleurs, l'enregistrer, qui travaille ou le banek à Haïti pour compter 40, 50, 60 dollars américains chaque mois. Qui 16 nextèse dans le pays pour compter 10 20,000 20 dollars américains chaque mois? Je veux dire, l'importance que si nous voulons souffrir avec question c'est politique commissaire Mouscadien pour nous appliquer. Et tout le monde connaît politique commissaire Mouscadien qui s'allie. Et bien là, c'est politique pour nous appliquer, pour nous éradiquer le système bandit en pays. Parce que, pas de aucun côté dans le monde, il y a 40 000 dollars américains. 50 000 américains 60 dollars américains, ou pas à ou à réinsérer dans la société pour qu'elle ne soit pas à l'aider. Parce que automatiquement, dans 2 trois mois, il n'y pas à faire le volume de l'argent, il retourner à pratiquer le métier. Exactement, là. mais nous, vraiment, ça c'est l'équipe euh, Canara. Canara, euh, bah, ça, là, bon nous connaissons, c'est la Canara, il y aurait les, nous entendons bien, il une direction de crédit deux fois. Mais a djou magistrat. Qui est-ce qui est magistrat dans le Ou bien qui est magistrat dans le canard? Vous avez un Vous avez prend la pleine en général. Ou une pleine, ou une croix de bouquet, ou une canara, Il y a un seul magistrat qui sait croix de bouquet. C'est lui-même qui est magistrat tout bloc ça. yon. Un ancien magistrat ça. il y a C'est lui-même qui est ancien magistrat dans le Et, Actuellement, c'est ça qui l'a tout, c'est même Nicolas qui mettait actuellement magistrat ça qui n'a pas mairie quoi de bouquet. D'ailleurs, tellement clair, c'est Nicolas qui mettait actuellement magistrat ça qui n'a mairie quoi de bouquet. Depuis ce gros programme, ou monde, depuis ce gros projet que mairie quoi de bouquet signé, côté provincial, c'est la au Nicolas provincial. Depuis ce gros là, a décaissé pour la mairie. C'est gros Nicolas qui vous décaissez l'agence. Et bien, je dis là, l'éclair, où est-ce que vous magistrats à magistrat, magistrat a plusieurs reprises, il vous un appel, c'est le magistrat qui dit. Je dis, qui ça que le magistrat a dit avec ce monsieur qui a des âmes illégales dans le C'est pour une raison, il y a des instances qui sont vraiment importantes, qui sont capables de nous contribuer à arrêter le monde. Donc, l'autre, il y a une instance qui dit que si le travail est réellement vrai, il faut nous à retracer ensemble un appel que Bandit Sao fait pendant un jour. Parce qu'à travers tout le pays dans le monde, le système de communication est contrôlé par l'État haïtien. Je veux dire, c'est pour une raison où l'État n'est pas gagné au bon service renseignement parce qu'il n'est pas contrôlé. Communication se men trajet, système communication, de la Kali. C'est un étranger système communication lié. Et ben je dis là, l'éclair. Si l'initial, si notre com, veut aider nous contribuer dans le combat de l'insécurité, vous êtes capable de nous contribuer dans le combat de l'insécurité. Parce que les bandits ont planifié toutes sortes de planifications, c'est le téléphone, nous avons planifié. Il juste. L'équipe, j'aime ça, pour les gens, comment vous avez demandé pour les ça, il juste environ. Les klebosta, chaque monde que nèg yo prend en nan pays d'Haïti, les kontri différent. Dayer nèg yo di kidnapping nan en plusieurs phases. D'ailleurs, vous bon kidnapping les le bosta, ben c'est trier. Ben c'est trier a sa vle di ou te mette machin machin pistache, vous mettez mettre tes chaines, tout type de moun de société a, ou te mettre machin de pain. Y a kidnapping ou bon montant pour bay. Il y a li mèm, li kana, 10 000 dollars 10 000 dollars 20 000 dollars haïtiens, 30 000 dollars Mais, les kidnapping, il y a Mè, les first classes, il y a des millions. Les pour le kidnapping, la classe, a des c'est les first classes, c'est 2, 3, 4 millions de dollars américains. Il y a des gens qui ont tellement à faire pression. Sous parents, y a tellement au moins un traitement qui pas normal ou obligé faire la à prêter partout et ailleurs pour être capable de faire une libération. Et c'est là que nous par rapport ce phénomène de kidnapping, ça crée les classes moyennes dans les temps, ça n'a pas existé sous aucune forme encore parce que nous avons les classes moyennes dans les années qui ont c'est qu'à Green Politics oui en 2023 ont tendait au kidnappé. mais il y a beaucoup de gens kidnapper on est exactement qui dans le secteur privé mafiano il y a beaucoup de gens kidnapper on est qui dans l'État qui intègre dans l'État qui nous pose décisionnellement mais là je dis insécurité c'est comme nous toujours dit liguer mais en de pays. Et très beaux ça si nous devons résoudre l'insécurité nous pensons que nous va besoin Militaires étrangers. Nous avons besoin de mission encore pour nous résoudre. Parce que chaque passé, Thomas est de même. Nous avons dit que la police est capable de travailler correctement pour éradiquer les bandits en deux pays. Parce que l'on prend le seul qui est le commissaire, Zagé Seïd, dans la tête la Thomas, malgré que les gens en train de la tête il trop. Monsieur la... <c 'est> arrive à tuer, plus passer une dizaine de vie, lui-même seul, avant que les réveils re jeunes renforcent la police, mais ben ça montre nous que a des expérimentés en de la police là. Il y a des policiers en de policier la police là, ils ont même qui capables de travailler, c'est matériel adéquat pour faire ce travail là. Exactement. Euh... Les map gardes là, juste demandé demander 000 dollars. 400 000 dollars. Si vous un petit point de que vous, entre vous, vous avez entre Parole le chef gang pays, qui te dit lui même. Qui côté il était capable de prendre le monde Qui côté il était capable de prendre le monde jusqu'à Mat lui même clairement que c'est un de la Et bien je dis, la gang, il y a nous, mais Canary, qui est chef tête comme chef, Jeff c'est pas un plan de niger la tout. Je dis, là, il faut qu'il n'y ait pas de 3 000 Là, je il va a pas de l'Amérique, 000 Il va 50 pas de l'Amérique. Il va a pas de dollars 000 ça montre nous clairement que les gens qui ont travaillé en pays. Les gens juste exécutants mais ils pas les gens qui ont décidé pour Et je dis là, faut capable de battre pour combattre la question des gens qui financé la pile. Et vous et dit que vous avez dit que vous tout dit je dis là dit que vous avez dit que c'est là que je qu il ne pas un pays. Oui. Et donc... voilà. oui. là, je non. C'est l'argent, il ne peut un pour l'année qui va faire un pays. Ça veut dire, à là, les problèmes les problèmes de pari sont comptés, les 200, 300 000 pour la fond base cadeau, mais ne suis voter. Mais, base ça qui fait comme ça, il pas il comme je... la à main gauche, il ne à main droite, parce que même de ça, ils ne peuvent pas comploter pour faire kidnapper, puis devant exactement parce que nous on nous vous montrer là mesdames et messieurs comme là tellement séparé bien séparé et là regardez bien ouais cobla l'enmain l'autre monde là ouais il remettre monsieur à faire pas là mais mais pas là ou même ça veut pour lier bam dans même. ouais il lever cobla ça veut dire que ouais c'est c'est chaque nègre qui vient faire coup pa yo yo voye cob pa nègre par yo ça veut dire ouais cob qui l'enmain prend cob là il était sur jambe l'autre là il remettre il parle là et au début qui cobla était comme la tête directement sur jambe ni analyser pendant que il y a fait nous crier et nous-mêmes yo dès que nous parler même nous-mêmes nous pas capable camper pour nous dire, en nous fait tout moi-même moi toujours dit et m'a toujours dit j'ai pour mourir j'ai mourir pour mourir ou fait moi faire ou péter ou je m'a péter deux yeux pour qui ça parce que à là si tout te connait te crier caig neg ça yo obligat tout ma parie ben non dossier ça a change changé déjà je dois pas qu'à dim ou a faire me crier ou a faire me et nous même nous étions dès que nous ah, entendons ces paroles moi Yo même ça tellement de problème vagabond il a fait nous qui te paye nous vagabond il a fait nous ok il a mis de l'eau dans les yeux nous mais depuis ouais ou même ou pareil boum ah il s'est pareil ou il tout deviné de baou. Prop aïe, c'est pareil ou. Yotou ou se bandit. Yotou ou pas bon. yo amène ou m'en balan sec ou. Mais non, non, non. Pendant que n'ap pas nous pas même ou sec ou. Pour vagabond ça ou tout pas de mourir déjà. Pour vagabond ça ou. Il juste, j'ai là ou besoin de liberté dans ton pays. Ou a fait m'crie, faut pas crier. Ou a fait m'crie, m'oblige à retenir m'a crié, m'a pas crié, m'a pas crié, m'a bon Dieu pour ou. Pour m'a pas péter fiel ou tout. J'ai là ou paraît qui ça a passé là maintenant nous mêmes en tant que nous mêmes qui l'international là nous ne sommes nous pas se batailler contre tout nous pas t'a pas faire pas dormir tout il y a crié moi même tout pendant m'a crié moi même tout il a crié yo propre petite moi me faire prendre maman yo yo propre petite garçon me faire prendre papa yo parce que maman a bien dormi au côté papa a bien dormi au côté petit toi as bien dormi au côté il y a propre petit paule mais ou même où là c'est pas où il a c'est petit où tours il Ou pris prend maman yo et maman yo t'es qui ma vent qui mettait au là ou prend maman yo il a crié ou a crié c'est ça lui soit pour c'est des ça il juste qu'on y a un même me pas tout toucher maman c'est pas maman fait c'est pas frère qui fait c'est pas sœur qui fait non j'en crame pas propre nom que prend pour là tout m'pas jouer nous ma propre pour là tout soit pas c'est juste le statique on vous donne bien avec les questions basés en Haïti c'est que Bandi a l'aile pour un policier, l'aile pour un citoyen, l'Ipanan ni de, ni trois paroles à l'aile, c'est tout mieux, tout mieux, 10 à 90%. Je dis à nous-mêmes comme policier, il faut que nous passions vitesse supérieure à tout. Il faut que nous soyons capables nous pas pas, ça c'est espéré nous ça va comme on nous Comment nous disons, dire Jeff Canaran, qu'est-ce qu'il y a un petit problème dans Canaran la police a arrêté 5 personnes qui ont pris des informations pour avoir des 5 dans le canal. 5 personnes ont arrêté 5 personnes. Puis nous avons tout le fond de l'article pour nous dire que nous opérations 5 personnes qui sont tombées. Je veux dire que ces nouvelles ont besoin de nous la police. Nous si ne pouvons pas compter les cadavres de nous pour ne pas avoir la croix, la caille qui est en Regardez hier ce qui passé dans le a opération à a porte, pour policier pour blesser. Ça montre nous clairement pas nous. a pas de Dieu avec nous comme policier. Nous-mêmes, nous comme policier. C'est nous FPN qui faire opération. CFPN Ça veut dire que l'on tout nous-mêmes. C'est tout le a avec correctement. Nous sommes la encore. Nous rappelons époque 2004. Les fabricants pas qu'on chablende, pas qu'on machine. Mais ils pas tes résultats. Je dis qui ça qui empêchait les policiers de se faire un côté, mettre en terre pour battre avec les gens qui sont illégalement. À notre reprise, nous utilisons l'opération de la question de la Chablende. Nous ne pas nous porter des résultats pour nous ouvrir. Nous avons au un de deux pour nous, nous avons tué six, huit pour nous. Parfois, nous faisons courir tout. Je dis là, on pense que la police est tourner avec module opération. Côté de policia, la te, la te le bon est que policien, l'imètre qu'elle a fait, l'a fait s'ascaille avec bandien. Les femmes pensent que n'a pas porté les résultats que nous souhaitons voter Parce que les 2004 ont porté les résultats, c'est face à face, policiers, nous Que les policiers arrivent dans nos zones, ils ne pas zones. là et puis nous avec les Mais qu'est-ce que je la porte de la entré la de des la de la de Évitez d'utiliser Chablendéo, mettez bien nous à comme policiers pour une bataille avec Gagnon.